Bonsoir à tous, deuxième édition de ces conversations avec ceux qui font l'actualité mais aussi avec ceux dont le regard éclairé, passionné, peut nous aider à la comprendre. Hier c'était la première, aujourd'hui nous sommes donc presque rodés, enfin je l'espère. Mon invité ce soir, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre du travail de Nicolas Sarkozy qui vient d'appeler sa famille politique, les Républicains, à voter la réforme Macron du Code du Travail. Il va nous expliquer ce qui est aussi une transgression. Dans notre face-à-face -face du jour, on fera discuter et se disputer le journaliste Éric Routier, auteur d'un livre qui accuse Anne Hidalgo, notre drame de Paris, et Ludovic Bu, spécialiste en urbanisme qui vient défendre la politique de la capitale contre les voitures. Et puis, et puis, il sera temps de retrouver nos décrypteurs du mardi. Aurélie Philippetti, l'ancienne ministre de François Hollande, aujourd'hui professeur de lettres classiques, et François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, lui, à en maire de Versailles, qui est un des fondateurs de sens commun, vous vous en souvenez, l'émanation politique de la manif pour tous. Et ensuite, nous aurons droit au regard diplomatiquement incorrect de Christian Malard, que je ne vous présente plus. Et enfin, ce sera la séquence du débrief, J'espère que ce soir, Mathieu Alterman trouvera une autre cible que moi. À gauche, alors il est une femme qui se verrait bien incarner, elle, une opposition à Emmanuel Macron, une opposition de gauche. C'est Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et le sujet d'un livre incendiaire hein, qui vient de sortir chez Albin Michel, « Notre drame de Paris », signé Eric Routier. Et on en parle tout de suite avec lui. Mais avant de l'entendre, que pensent les Parisiens de cette véritable guerre qui est déclarée aux voitures C'est un reportage de Lorraine Fournier et Isabelle Ferrière. Pas toujours facile de circuler sur les quais de la Seine Jean-Robert est chauffeur VTC et les voies sur berge sont régulièrement saturées. Ben « C'est compliqué, c'est toujours bouché. Et on a du mal à, à travailler parce qu'il y a pas mal de, de bouchons. Et il y a des clients qui nous annulent des courses. » La voie Georges Pompidou ne compte qu'une seule file de voitures depuis environ deux semaines. Côté Seine, une piste cyclable à double sens, protégée par des séparateurs en béton, une seule voie de Boulogne-Biancourt au pont de Birakem, ça n'arrange pas le travail de Joao. Il installe des appareils de climatisation. C'est de pire en pire. Nous on voit parce qu'on vient, vient de banlieue pour venir travailler sur Paris. Et dès qu'on rentre sur Paris, on met beaucoup plus de temps qu'on le mettait il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Au fur et à mesure des années, ça augmente euh, le temps de trajet augmente à chaque fois. Certains considèrent que l'on tue la voiture à Paris, pas seulement les automobilistes. Voilà, Il y a beaucoup plus de pollution, euh, beaucoup plus de gens qui râlent. Beaucoup plus d'accidents. Bah, vous voyez, c'est bouchon, donc euh, voilà. Il n'y a personne sur la voie de vélo et c'est bouché côté voiture. Donc euh, on perd deux fois plus de temps euh, qu'avant. Pourtant, cette voie express pour les vélos, c'est le top. En tout cas, c'est la philosophie de Hugo, cycliste confirmé. Même si pour l'instant, cette voie est censée être fermée. D'aller de la tour Eiffel à Boulogne, c'est extrêmement pratique parce que je pense que vous n'avez jamais pris la, la, la voie qui était avant réservée au vélo. C'est un enfer, il y a des feux rouges tout le temps. Là, c'est on fait ça en 10 minutes quand on a un vieux vélo comme le mien. Donc je vous dis pas avec un vélo de course, vous faites ça en 7 minutes réglé. Prochaine étape de ce plan vélo, une piste cyclable de 4 mètres de large à double sens de la place de la Bastille à Concorde. La circulation automobile sera réduite à une seule voie, rue de Rivoli, une des artères principales de Paris, ce qui risque de provoquer encore plus l'indignation de certains automobilistes. Bonsoir, Éric Routier, merci d'être avec nous. Donc, notre drame de Paris, hein, je le présentais tout à l'heure, et le livre Incendiaire que vous venez de sortir chez Albin Michel, vous racontez font comment le bien-être des Parisiens a été sacrifié au profit de l'image, euh, la belle image qu'a voulu se construire la maire de Paris, Anne euh, Hidalgo. Face à vous, Ludovic Vigbu, bonsoir. bonsoir. Vous êtes consultant en mobilité et urbanisme. Euh, Alors, vous avez conseillé, ainsi, hein, je ne dis pas de bêtises, Bertrand Delanoë, lors de son premier mandat sur la politique de développement durable, et vous étiez présent, notamment au moment de la mise en place des première voix sur Berge. J'aurais aimé euh, conseiller Bertrand Delanoët directement mais j'ai plutôt euh, accompagné les services euh, oui. et euh, certains alus mais pas oui. monsieur Delanoët directement. Vous étiez un spécialiste des, de, de, des suis, questions de, de mobilité Je et suis urbaine. consultant voilà. et donc je travaille pour, notamment pour des collectivités sur ces sujets. Et vous êtes l'auteur du livre Les transports, la planète et le citoyen aux éditions de la rue de l'Échiquier. Alors, Éry Routier, dans ce livre, au fond, vous dites c'est pas un règlement de compte. Hein, et pourtant, le champ lexical que vous avez choisi euh, concernant Anne Hidalgo est quand même assez violent. Vous dites une enfumeuse, une donneuse de leçons, une cynique, une reine du monde. Est-ce que vous la détestez ou alors Pas du tout. Ouais. Non, non, mais c'est une enquête. Il n'y a ouais. que des fêtes. Euh, mais c'est une enquête... Que... — À une époque, les gens étaient accusateurs. Moi, je me suis permis d'être un peu impertinent, un peu moqueur. — Oui, quand même. — Oui, mais c'est tout. — Un peu plus. Quand vous dites en fumeuse, c'est un peu plus que de la moquerie. C'est une accusation. — Paris n'est pas une ville. C'est une agence de communication, la mairie. — Ah non, mais absolument. C est, c est, c est, le seul critère, c'est l'image. — Mais vous lui reprochez quoi -à -dire que vous lui reprochez... ah ben là, faut... Oui. Mais quoi, quoi Non, mais le pire. Le pire de ce que vous lui reprochez, c'est quoi ?— nous, Le pire, oui. c'est les finances. Tristement, <rire> c'est pas drôle. Mais je veux dire, elle, on, va, on va vers 7 milliards de dettes de Paris, alors que euh, la Chambre régionale des comptes avait dit qu'au-delà de 3 milliards, on allait dans le mur. Donc il y a longtemps qu'on est dans le mur. Tout le monde s'en fiche. Euh, c'est une gestion de, de gribouille à l'ancienne où euh, on dépense, on, on, on, on fait des subventions à, à, dans tous les sens, on dépense et on, on s'endette. Et puis, Adienne Kopoura pour le successeur. C'est les, les investissements pour aménager les voies sur berge, et par pas, exemple Pas du tout. <rire> tout ça. Alors, parle... Non, mais ça, c'est des dépenses. Non. Attendez, vous parlez de dépenses. On met des plots, on met des trucs. Ouais. D'ailleurs, qui dégradent la, la propriété parce que toutes ces voies intermédiaires, toutes ces murets, empêchent. Mm pour retourner le baron Haussmann dans sa tombe, parce qu'elles empêchent le, la, la fluidité, et les, donc il y a de l'eau qui stagne, et puis comme ça, il y a des rats, les saletés, c'est comme ça, c'est une raison pour laquelle Paris est devenue la ville la plus sale d'Europe, et, euh, et de, euh, voilà, c'est donc... La saleté est un élément essentiel avec les finances, plus que la circulation. Mais sur, la circulation... Mais sur la circulation, oui, quand même, depuis, depuis une semaine, alors on, on, les conducteurs qui passent par le quai Georges-Pompidou, donc on l'a vu dans le reportage, se retrouvent congestionnés sur une seule voie, l'autre qui est réservée aux vélos. Ça peut causer des bouchons interminables. Alors la question, c'est est-ce que vous pensez vraiment, Ludovic Bu, que fermer une voie peut sauver la planète si ça se limitait à fermer une voie, non. Fermer euh, plusieurs voies. La question, la, la question c'est effectivement ce que, ce que, quelle est la politique qui est menée de manière globale. Après, on peut discuter, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, donc je ne le ferai pas, mais on peut discuter de la manière de le faire, la vitesse de le faire, avec quelle priorité, etc. Mais mmh. simplement, sur la, la, la question de la place laissée à chacun des modes de déplacement dans la ville, le mouvement que suit Madame Hidalgo, parce qu'elle n'invente rien en la matière, d'abord elle suit ce qu'a fait son prédécesseur. Pas du tout. Euh, bah, C'est bon, elle, elle, bon elle, si elle va un petit peu plus loin, non, si vous me permettez. Vous savez que le quartier, quartier Montorgueil. Qui était piéton à cause de, de la navette, qui était une très bonne idée, oui. est n'est euh, oui. plus contrôlée, les voitures traversent. Oui, je, je sais ouais. bien, il y a tout, y a tout ah un. Ouais, D'accord, mais c'est notamment mmh. des dégradations régulières, des barrières qui empêchaient d'entrer. Mmh. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que cette politique, elle est menée à Lyon, elle est menée à Strasbourg, elle est menée à Nantes, elle est menée à Montpellier, elle est menée à Bordeaux, elle est menée à New York, elle est menée. Il y à Il n'y a pas à un jusqu'au boutisme plus grand à... ici non, ici à Paris Non, enfin, en tout cas, dans ce que je constate, je pense qu'au contraire, on est même plutôt un peu en retard par rapport aux villes que j'ai cité pas faire un débat sur l'urbanisme mais je m'inscris pour ça faut, que je peux mener dans <rire> toutes les villes dans toutes les villes européennes avec des centres des rues étroites des centres anciens historiques on piétonise ces zones et on ouvre les, les. artères. Mmh. en revanche moi je serais tout à fait d'accord pour qu'on piétonise entre le, la Seine et le Louvre Saint-Germain toutes ces petites rues pourquoi pas les piétoniser mais piétoniser enfin Bloquer les artères, c'est une agression délibérée auprès des Parisiens. Mais ça veut dire qu'elle a les mains, elle a les mains complètement libres à niveau. Oui, grâce à François Hollande, qui a en plus, euh, la dernière loi votée lui donne plus de pouvoir que le préfet. C'est un mystère. Mais il a rétabli quelque chose qui était une exception parisienne par rapport aux autres villes, c'est-à-dire qu'il lui a redonné le pouvoir de police qu'elle n'avait pas. Mais, mais, euh, mais aujourd'hui, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut. – Ça, moi, encore une fois, je n'ai pas d'opinion particulière. Si – Vous pouvez sur, trouver que ça fait euh, avancer, euh... vos, vos, la, je veux dire, l'urbanisme je, je, je constate et juste et une chose, encore une fois, ouais. moi, je constate une chose, c'est que on a deux problèmes qui créent la congestion, trop de voitures, ça, c'est pas de. de, de et et euh, la congestion dans les métros, trop de voyageurs dans les métros, enfin, ça, c'est juste trop de gens qui parcourent trop de déplacements, ah, mal, trop de déplacements. kilomètres. Je n'ai pas un, du tout dit ça. Fait, ça fait 2000 ans non, que M. ne est me la... caricaturez pas, on se connaît <rire> depuis à peu près deux minutes, donc laissez-moi dérouler une idée sur au moins plus que trois phrases. Euh, c'est simplement que la quantité de déplacements motorisés a augmenté de 35 depuis 30 ans. Donc, on est face à une congestion des réseaux, qu'ils soient routiers ou de transport en commun. Que, que, que je déplore comme tous les utilisateurs. Moi le premier, j'habite en Seine-Saint-Denis, je vois bien le RERB que je prends régulièrement, c'est pas un plaisir. Donc c'est bon. Ça c'est une, une première mais ça, on chose. Peut et tout la faire deuxième chose. Principe, mais est-ce que bien sûr. pour autant mais, la solution proposée est la La deuxième chose qui crée la congestion, mm -hmm. c'est des réseaux euh, surdimensionnés par rapport aux réseaux secondaires qui absorbe, qui doit absorber le, le trafic. Et donc, je reviens à ce que je disais sur New York, par exemple, le, le long de la Hudson River, si, vous, si on veut sortir du cadre français, et de la politique française, il y avait un 2 fois 4 voies, euh, voies dans chaque sens, ils l'ont réduit à 2 fois 2 voies, ce qui pour New York est déjà un exploit, et ils ont converti tout le reste en balade piétonne, en piste cyclable, etc. etc. Et bien comme par hasard, la circulation à chaque bout de cette autoroute urbaine, elle, elle est beaucoup plus fluide, parce qu'il n'y a plus tout d'un coup 4 voies de voiture qui doivent rentrer dans une voie de voiture, mais seulement deux dans une, et donc... C'est des fluides, c'est de la, fluide, de la, la mécanique des fluides. Après, la mécanique on peut, des fluides à euh, Paris, oui, elle n'a pas l'air aussi opérante bah, que, si, que on ça, regarde, si on regarde, non mais encore une fois, c est, c est, oui. la manière dont Mme Diallo fait les choses, la manière dont, euh, dont elle dépense l'argent... C'est un joli mot la mécanique des fluides, mais, vous avez raison, mais, oui, mais, mais c'est pas fluide du tout précisément. Bah, si on prend les statistiques sur 10 ans et pas sur, effectivement, là, le truc qui avait commencé la semaine dernière, on constate que la circulation sur les grands axes a diminué de 24%. Non mais la méthode est brutale, et ça d'ailleurs, ça contraste avec... Son langage extrêmement bienveillant, euh, la nouvelle langue, toute l'économie participative et ceci et cela, on, on en fait des tonnes. Et elle, a, elle agit de façon totalement violente. Parce que c'est vrai qu'à Lyon, euh, Bordeaux, ailleurs, il y a des trucs, mais il n'y a jamais eu des, des, des conflits comme ça. Il y a une, une volonté affichée, punitive... Euh, de, de, contre la voiture. Mais c'est une écologie punitive, donc. Oui. oui. Oui, mais est-ce que c'est. Est, est, par mais, Royal, euh, qu elle, elle, elle, elle, elle est idéologue ou alors Totalement. elle fait de la com Non, mais c'est pas pareil, l'idéologie et la com. Euh, c'est les deux, si, en fait. ça va ensemble. Pas bah forcément, mais en l'occurrence... L'inspecteur du travail ouais. a dépassé son seuil d'incompétence depuis longtemps. Ben J'ai une question parce que dans votre livre, et Routier, vous décrivez une séquence surprenante. Euh, lors de la visite de la reine Élisabeth à Paris, la souveraine, elle tenait elle-même son parapluie, et tandis qu'Anne Hidalgo, eh elle, elle se faisait porter le sien par un huissier. Est-ce que ce genre d'anecdote illustre, euh, bah, euh, au fond, euh, quelque oui, chose de... Ça de, de... depuis 4 mois. Oui, mais euh, la reine d'Angleterre était là depuis 80 ans, 70 ans. Oui, mais euh, c'est en fait. la monarchie, c'est une forme... De... On est dans une monarchie républicaine très poussée en non, France, comme du, vous, vous le savez, bien. Bien. Vous si ça, moi, envie de dire, C'est quelque chose que je constate partout, dans toutes les collectivités où je passe. Je suis assez surpris <rire> de la manière dont les élus sont voilà. euh, considérés comme le roi de local. Ça, c'est mmh. quelque chose d'assez euh, assez répandu. C'est encore pire que dans les vraies monarchies, en fait. Je crois, je crois. Pour avoir travaillé dans des des républiques euh, euh, monarchiques, effectivement, ou enfin avec un roi ou une reine, euh, on, on consacre la, la monarchie au roi et à la reine et pas du tout aux élus, beaucoup moins aux élus. Euh, regardez au Danemark, la, la Première ministre ou le Premier ministre va euh, à vélo euh, au Parlement et personne ne l'emmerde. Si vous permettez le mot, et, et ça se passe très bien. Euh, en, en France, ça serait juste pas possible. Euh, j'ai travaillé avec des élus de métropole et avec des élus de, alors de village, n'en parlons pas ils et, et disent que leur vie n'est pas possible c'est-à-dire que dès qu'ils font 5 mètres on les, on les apostrophe, on les insulte beaucoup euh, si vous regardez le traitement que, que subit notamment Madame Hidalgo sur Twitter c'est juste phénoménalement agressif ah bah pour moi et après, non, pour... non, et non, après euh, moi je, fait, pas moi, moi, parce moi que je voilà. suis traité d'un brûlot euh, ah oui, raciste euh... alors que bon, je suis militant antiraciste mm -hmm. depuis toujours mon père est euh, au mur des justes à Jérusalem c'est hallucinant la violence de, de, du personnage qui devait être... Oui, Yann Brossa qui devait être notre invité en effet ce soir et qui sur Twitter est très virulent contre vous mais qui, qui s'est décommandé... Mais au qui dernier voilà, qu au dernier moment a décidé de ne pas venir vous porter voilà. la contradiction sur on ce plateau. ne veut plateau. pas répondre au fond du, du bouquin, <rire> en on, fait c'est parce on... que vous leur faites peur à la mairie. De Paris, bah, ça, vous êtes en train Non, de non, c'est pas nous qui leur faisons peur parce que je fais peur à personne. C'est le bouquin, ce qu'il y a dedans qui leur fait peur. Non, non, c'est oui. Et ils fuient, ils ne veulent pas répondre. Bon, ça ne tiendra pas. comme. Euh, vous n'avez aucun contact avec euh, aucun des, des, des, des mais si membres si de l'entourage Il y a je l'avais vu longuement. Depuis la sortie de votre librairie, vous ah, avez aucun, aucun livre. contact A part les, à part à part les, les tweets Ça, euh, c'est <rire> voilà, pas un contact. Ça, <rire> ça pas c'est autre chose. Mais alors, Ludovic, ça veut dire quoi Ça veut dire que le centre de Paris va être, doit être piétonisé. C'est quoi votre rêve Je ne euh, wow, wow, sais pas si j'ai un rêve en matière d'urbanisme. Ah bah si Non mais, par contre... Ce, ce, ouais, ça c'est un peu les hasards de la vie parfois, mais ce, ce, que, je, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas, et je ne je, je pense pas que Mme Hidalgo euh, croit euh, qu'il faille euh, euh, sortir la voiture de, de la ville, je pense que simplement, on a été trop loin, quand je dis je pense, l'immense majorité des urbanistes euh, dans le monde occidental et, et en tout cas des pays développés, pense que, globalement, on a été trop loin dans la place qui était accordée à la voiture, dans les centres-villes, euh, et, comme vous le dites, dans des réseaux qui sont pas faits pour absorber euh, euh, ni en bruit, ni en pollution, ni en, en, en, en poids, etc. Bon. Euh, donc, il faut rétablir un équilibre. Et à Paris, aujourd'hui, la, la majorité des déplacements se font déjà à pied. Donc, c'est une oui, question... Attendez, c'est bon. encore pas fini. Et, et la, la, la question <rire> derrière, c'est comment est-ce qu'on fait... Finir, non, ouais. mais je... la question... Derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse accéder avec le mode adéquat là où il doit aller. Et donc la voiture est un mode adéquat pour amener une personne âgée, c'est un mode adéquat pour des paquets, etc. Ouais. Donc et il faut que la fluidité existe encore. Merci d'être venu défendre la politique d'Annie Dalgo bah, sur ce plateau, objectif, Ludovic Merci, Eric Routier. Je rappelle que vous êtes l'auteur, donc avec Nadia Lebrun, de Notre Drame de Paris aux éditions Albin Michel. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la seconde partie de cette émission, la conversation avec nos décrypteurs du mardi. Auré